Le livre de Gabert s'inscrit dans une série, c'est un, un roman autonome, euh, mais il s'inscrit dans une série de quatre livres, c'est le quatrième, euh, sur les relations entre les auteurs et leurs éditeurs, et la relation entre les éditeurs et le texte. Donc euh, c'est une série où j'ai essayé d'aborder divers pro problèmes. D'abord dans le premier, la liseuse, euh, c'est le moment... Où le texte et le livre se séparent au moment où robert dubois l'éditeur reçoit une, une, une liseuse électronique ou pour la première fois de sa vie donc il va voir le texte se séparer du livre ce qui n'est pas un mince problème puisque les auteurs sont payés à la vente des livres pas à la vente du texte et, et ce lien entre le, le texte et le livre était un lien qu'on croyait indéfectible après euh, la, la Lisieuse, il y a eu Jason Murphy qui est euh, l'idée de la recherche d'un auteur euh, dont on euh, imagine qu'il a laissé un manuscrit essentiel, quelque chose d'important, euh, un auteur de la Big Generation qu'on va chercher puis qu'on trouvera ou trouvera pas. Et qu'est-ce que c'est que le métier d'éditeur dans un cas comme celui-là? Le troisième était jeune vieille. Euh, jeune vieille, donc là, c'est la relation de l'auteur avec euh, son éditeur au moment où elle est démarchée par un éditeur euh, plus puissant, plus ressemblant à ce que... La modernité nous offre aujourd'hui c'est à dire un éditeur qui est aussi propriétaire de journaux de chaînes de télé de chaînes de radio qui est un homme de conviction d'opinion etc etc comme on le voit aujourd'hui dans la redéfinition du paysage éditorial français donc euh, cette jeune vieille est prise dans ce dans ce dans ce changement qu'est ce que ça veut dire pour un, pour un auteur pour une autrice dans un cas comme celui là euh, et cette jeune vieille euh, de son vrai nom Geneviève Leroy a été euh, baptisée jeune vieille par un de ses copains au collège, qui est donc Gérard Gabert. Et donc Gérard Gabert euh, est devenu, euh, lui, un auteur de romans policiers, et des romans policiers plutôt, euh, plutôt bas de gamme disons, des romans de policiers relativement vite écrits et vite vendus, vite oubliés, et euh, l'un chassant l'autre. Et donc, comme euh, le créneau du roman policier urbain est très encombré, euh, il se lance dans le polar rural. Donc, il va décider de faire des romans policiers dont l'action sera située à la campagne. Et donc, euh, ça correspond à un moment de sa vie où... Euh, où Paris est devenu ce qu'a toujours été Paris, hors de prix, fatigante, euh, difficile. Et, et donc, il décide, puisqu'il se lance dans le rural, d'aller vivre à la campagne. Et donc, c'est le récit de ce moment dans la vie de, de Gérard Gabert où il va aller à la campagne pour écrire sous la dictée du pays. Pour écrire un bon polar rural, il faut avoir... Euh, la campagne, la campagne, et il faut avoir euh, l'œil sur euh, les horreurs potentielles qu'on peut y découvrir. C'est euh, de talent de, de gabert En fait, il a, je ne crois pas du tout à l'inspiration, j'ai trop travaillé dans ma vie. Pour croire un seul instant que on puisse être comme ça d'un seul coup euh, submergé par une force qui vient écrire à votre place ça, jamais c'est de ça c'est des histoires euh, qui ont été mises au point par les romantiques qui étaient des travailleurs terrifiants mais en revanche je crois à la vigilance et quand on est en train d'écrire et en état d'écriture on est en état de vigilance et donc Gaber, euh, il est là il regarde le pays et il il voit dans, dans le paysage, il voit dans les gens qu'il croise, tous les dangers potentiels, toutes les horreurs. Euh, donc je plonge mon lecteur dans ces horreurs-là directement, euh, et Gabert donc fabrique de l'imaginaire noir euh, à partir de ce que la campagne lui dit. Tous les membres de Loulipo, dont je fais partie, euh, n'écrivent pas toujours sous la contrainte. Euh, j'ai utilisé une contrainte très forte pour la liseuse euh, qui est une contrainte de comptage très précis des signes qui fait que si on touche à un seul signe du livre, il va s'effondrer puisque c'est un livre sur euh, le moment où euh, le, le texte se sépare du livre et où donc on va pouvoir bientôt entrer dans le texte où le lecteur va pouvoir faire irruption dans le texte, le modifier, le transformer ce qui est bon, celui-là, dont symboliquement, euh, ça sera impossible dans le livre de Gabert, ça n'est pas le cas, ça n'est pas une contrainte de cette nature-là la seule contrainte que, que, que je m'impose, c'est de me glisser dans l'écriture de Gaber et d'entraîner mon lecteur de le dérouter dans ce qui pourrait être un texte de Gaber, un texte potentiel, le début d'un roman noir euh, rural euh, que Gaber est en train d'écrire et qui, qui, qui est son métier, donc euh, voir comment, par quel mécanisme l'imaginaire dans ce cas-là, l'imaginaire noir, euh, par quel mécanisme de vigilance euh, il, se, il se déclenche Bon, il voit la petite Magali qui est charmante et fragile, elle est là, ses parents élèvent des moutons, elle a une, un bébé un mouton dans les bras comme ça, et inévitablement, ça appelle le loup, et la nuit, et la menace de la forêt, etc. Bon, le printemps, avec l'explosion... Euh, des, des fleurs et des et, et des branches c'est la menace de l'étouffement de la verdure qui qui prolifère qui prolifère n'importe quel homme du village un peu audacieux peut se transformer en, en, en serial killer absolument atroce etc donc voilà c'est ce jeu là que, que j'essaye de faire partager à, à mes à mes lecteurs ou à mes lectrices et voilà, c'est un peu ça la contrainte, euh, c'est de jouer le jeu de cette vigilance-là qui est celle d'un bon écrivain au travail.